Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons discuter des messages et on va voir pourquoi avoir plein de messages partout et des toutes petites méthodes, c'est vraiment bien, contrairement à ce que beaucoup de développeurs peuvent penser. Alors, c'est un slide, c'est un, une séquence de conception qui est valable non seulement pour Pharo, mais pour la conception dans tous les langages objets. Comme nous l'avons vu, les envois de messages, ce sont des hooks, des endroits où on va pouvoir placer un, du comportement. Et beaucoup de développeurs disent régulièrement « Moi, j'aime bien les grosses méthodes parce que c'est parce que facile, facile à comprendre, et il suffit de lire à ligne à ligne et je comprends le code. » Et en fait, dans, dans, dans cette séquence-là, je vais vous montrer que ça, c'est vraiment pas un bon point et qu'en général, les grosses méthodes sont des problèmes de design. Avoir une hiérarchie de classes et une même méthode implémentée dans plusieurs classes, c'est une façon de faire du choix. Alors, si on, prend, euh, si on prend une grosse classe avec plein d'opérations et qu'il euh, faut choisir l'opération en fonction de l'état, je vais mettre quoi Je vais avoir du code qui ressemble à si je suis dans cet état-là, alors je fais cette opération-là, si je suis dans cet état-là, alors je fais cette opération-là, etc. Et on va avoir tendance à avoir du gros code euh, avec euh, des ifs des if partout. Et ce qui fait que quand on veut ajouter de nouveaux cas, il faut modifier plein de méthodes, hein, plein de méthodes partout. Alors, dans la, dans, la version, dans la version à droite, euh, L'opération, chaque cas, est séparée dans une classe, euh, une classe dédiée. Et euh, il suffit d'envoyer euh, le message opération euh, à un objet pour que euh, le if se fasse. Et donc le if n'a pas besoin d'être écrit par euh, le programmeur. Euh, ça se fait automatiquement euh, grâce au mécanisme de polymorphisme. Donc dans les slides qui suivent, je vais vous montrer euh, un exemple et comment, euh, comment je peux améliorer euh, un exemple en changeant petit bout par petit bout. Donc là, j'ai une grosse méthode, un petit peu difficile à comprendre, qui fait pas mal de choses. Et ce qu'on aimerait, c'est que dans une sous-classe, cette variable qui est là ait une valeur un petit peu différente. Alors, tel que le code se trouve, la seule solution pour faire ça, c'est d'abord de faire la sous-classe et ensuite de recopier l'ensemble du code en faisant la petite modification que l'on souhaite faire. Dans les langages comme, euh, comme Java ou avec l'utilisation de, de mots clés private, si les attributs euh, utilisés par la méthode sont private, ce que je viens de faire, c'est pas possible. Euh, si une méthode utilise des, euh, des variables d'instance private, les sous-classes peuvent pas réimplémenter ou dupliquer le code. Euh, donc, ça peut ne pas être possible. Mais de toute façon, dupliquer, ce n'est pas une bonne pratique euh, parce que bah, la duplication euh, copie les bugs. Donc, si j'avais un bug dans la version d'origine, je vais avoir un bug dans chaque copie, donc c'est pas très bon et euh, dès que je vais modifier une copie, il va falloir que je modifie euh, toutes les duplications. Donc c'est pas très bon, c'est du travail en plus pour les développeurs, et puis il faut se souvenir qu'il y a plusieurs copies, etc. Donc la solution, c'est les messages et l'envoi de messages. Donc l'idée, c'est que quand, dans une méthode, on va envoyer un message plutôt qu'écrire euh, le contenu de la méthode correspondante directement à l'intérieur, bah, les sous-classes vont pouvoir modifier le comportement. Donc si je prends euh, la méthode bar, elle envoie fou à self, dans A, fou retourne 10, et les sous-classes peuvent changer euh, cette valeur-là et mettre par exemple 42. Donc comment est-ce qu'on peut améliorer euh, le code qu'on qu vient de voir de façon à pouvoir profiter euh, du mécanisme d'héritage euh, sans faire de la duplication, bah, cette partie-là, je vais l'extraire dans une méthode et à la place, je vais envoyer un message. Donc il existe un refactoring qui s'appelle method qui fait exactement ça. Vous avez des outils pour transformer ce code-là en ce code-là. Donc là, le, le code que j'avais sélectionné au slide d'avant a été transféré hein, dans une nouvelle méthode qui s'appelle Ratio. Et euh, là où euh, le code était écrit, on a maintenant un envoi de message. Ce qui signifie que dans les sous-classes, je peux, euh, je peux euh, changer ce comportement-là, Alors, le changer complètement, ou rappeler euh, le, le comportement de la super-classe et faire une modification. Donc, C'est ce que je fais ici. Euh, J'envoie le message ratio à super pour euh, exécuter le code euh, tel qu'il est dans la super-classe, et j'ajoute 10, c'est ce que je voulais faire euh, au départ. Une autre étape possible, c'est euh, d'extraire cette partie-là. Donc de la même façon, pour laisser les sous-classes pouvoir changer ce comportement-là. Donc j'extrais ce bout de code-là dans une méthode dédiée. Et dans la méthode principale, j'envoie un message. Ici, on voit que la classe à instancier est écrite en dur. Ce qui fait que les sous-classes, si elles veulent changer cette classe-là pour avoir potentiellement une sous-classe de euh, UI il va falloir qu'elles recopient l'ensemble de cette méthode. On peut faire exactement le même processus et extraire euh, la classe dans une méthode, de façon à ce que les sous-classes puissent changer euh, la classe à instancier. C'est ce que je fais ici. J'extrais la partie qui m'intéresse dans une méthode. Et, euh, et ici, j'envoie un message. Donc, du fait que j'envoie un message, les sous-classes vont pouvoir changer le comportement. Et il y a des développeurs, comme je vous ai dit au début, euh, qui ne seront pas d'accord parce qu'ils euh, euh, trouvent que c'est difficile de lire plein de petites méthodes qui se sont réparties un petit peu partout dans le système et qui préfèrent lire une grosse méthode ligne à ligne. Et, mais en fait, ça, ce n'est pas une bonne pratique parce que lire du code ligne à ligne, bah, ça va pas. Si, si l'application si est très grosse, on va bien se rendre compte qu'on ne peut pas lire ligne à ligne, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Donc C'est là que les abstractions sont utiles et c'est là qu'extraire des bouts de comportement, des expressions dans des méthodes va faire du sens parce qu'on va pouvoir lire globalement une méthode sans en comprendre chacun des détails. Donc les petites méthodes, c'est vraiment bien, il faut l'utiliser partout. On peut, on peut continuer ici, on voit que euh, on a, le, on a la, la valeur 55 qui apparaît en dur dans le code de la méthode, ce qui signifie que les sous-classes ne peuvent pas changer et ne peuvent pas mettre 100, par exemple. Donc on peut extraire euh, cette valeur-là comme on l'a fait précédemment et euh, mettre ça dans une méthode séparée, de façon à ce que les sous-classes changent cette valeur-là. Un autre avantage de ça, c'est qu'avant, il y avait marqué 55. Maintenant, c'est marqué self-average ratio. Donc on a remplacé euh, une valeur numérique par un nom. Et donc maintenant, je sais à quoi correspond euh, la valeur 55. Je sais que c'est euh, average ratio. Donc en lisant le code, je comprends mieux. Donc avoir plein de petites méthodes, ça aide aussi à la lecture du code. Créer cette méthode average ratio pour retourner 55 permet à toutes les sous-classes de changer la valeur. Mais comment est-ce qu'on permet aux utilisateurs de la classe de changer la valeur aussi Donc ce qu'on peut faire, c'est passer par une variable d'instance. La méthode average ratio qui était utilisée dans, dans le slide précédent, maintenant, elle va retourner la valeur de la variable d'instance s'il y a une valeur dedans. Sinon, ça retourne la valeur par défaut, donc la valeur par défaut, c'est 55. Et euh, les utilisateurs euh, d'un objet euh, Node vont pouvoir mettre la valeur qu'ils souhaitent à l'intérieur. Donc avec cette conception, les sous-classes peuvent faire un override de la méthode default average ratio pour changer la valeur et les utilisateurs de la classe peuvent aussi changer la valeur pendant l'exécution du programme. C'est ce qu'on appelle le gruyère orienté de programming, dans le sens où le programme objet, ou une méthode, va comporter des trous, on appelle ça des hooks, qui vont pouvoir être remplis par les sous-classes. En conclusion, le code peut être réutilisé et raffiné dans les sous-classes, à chaque fois qu'on va envoyer des messages, les sous-classes vont pouvoir changer le comportement de la super-classe, ou le raffiner ou le changer complètement. Les petites méthodes, c'est vraiment bien, parce que ça donne des noms à des bouts d'expression, et parce que ça laisse aux sous-classes le choix de changer le comportement.